Yo les ultras, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on est le lendemain des WSOW Et vous allez voir comment est-ce gagne Une game dans le meilleur lobby européen Like, commente, abonne-toi Est-ce qu'il faudrait est qu'on arrive à rester avant Jusqu'à la putain de fin de game Ouais, ouais juste faire une game. bonne game même si ça sert pas à grand chose Ce serait bien Les gars mmh. On ouais. tiré ici Fais okay. une strat, tu vas aller où après euh, On loot et on, et, et on voit s'il y a moyen de, de, de prendre une de ces deux loupes hein. Que financièrement on soit bien. Hey, y a Après, on prendra le ballon, on passera par dessus. On ira à retard, on ira se placer en zone. Fais juste un checking derrière. Je suis la garde, je suis la garde, je suis la garde. Son père. Quoi D'où il vient se ce tir C'est beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus loin. Je prends la loupe j'ai qu'un point de combat, j'ai la chef. J'ai rien gros Tiens, une plaque là, tu vois euh, J'ai, j'ai, j'ai On va ai sur la loupe Yann en, en vol plané Ouais, ouais Je peux y aller moi, sur, sur celle-là okay. euh, Allez sur, sur, sur la prochaine Vas-y, vas-y, on va dans les Il y a un avion qui vole Fait de prendre des infos, je vois que dal gros J'ai 11. J'ai avec toi, Miss. Allez, go! Allez, chercher la dernière. Bien ensemble, les gars! Bien ensemble. Y'a les classes là. J'espère tellement que c'est pas pour nous, les gars, le drone actif. J'ai mes classes aussi. Je lâche les plates. Je lâche deux plates. En vrai Y'a un euh... mec qui vient de tomber les gars. Genre par ici, par la droite. Go sur le shop, fast. thune, lâche ma thune derrière moi, 2003. Tu sais en vrai, si on met le 3. C'est qu'en vrai, j'aurais en de me demander si on prendrait pas un drone plutôt vu que les classes bah vont en... tomber. En vrai, drone de... c'est pas mal, Le ouais. drone ça peut être pas mal double, aussi. Double drone on serait bien. On a le trophy, je l'ai pris. Allez avancez les gars. Je sais pas que de ça tombe, Après là euh, il est tard On va les châtier, on y va, on y va On va les châtier ces enculés gros Eux, eux on les baise les gars petit, je pense que c'est vers nous. Ok là là tu lui mets une balle de snake Attends on prend là-haut J'avance Open Mec il traverse en open, foudroyé de Ouais ouais j'arrive je crois ah, Un down Break, aide-moi aide gros, il a une balle là-bas Il a une balle Il faut finir le mec là Et Il est dans il la tranchée, profiter. dans la tranchée, fini eux tranquille faut oh ouais, bon. pas on trop va, commis ça. ça sert à rien de rester open field les gars-là Les gars On va à ce toi. camion On va à ce camion Fast J'ai un, un trophy J'ai un trophy est fast Alors, y a des mecs, un la... en, en bas, intime ici en haut Intime et un point intime juste en dessous de mon Si t'arrives si à mettre une balle de sniper au mec en haut, on peut prendre la, la tiro et aller le fumer Conduit, conduit Et pla pla placez-vous correctement, je, je vais faire le sniper Open Ah, je pense qu'il faudrait qu'on commence à jouer plus collé les gars, là Ils savent pas qu'on a l'info, là on doit, on devrait le fumer. Les, les gars, je, je le domine, hein. vous, pouvez vous pouvez prendre euh, vos, vos armes Okay. Il est sur le top Non mais y'a un mec y en bas de nous, y'a un mec en bas gros, viens viens viens Il est pas voilà. Je sais pas où il est. Il a du tailler, ah. fais gaffe qu'il soit pas. Go pas trop push, go pas trop push. Ah t'inquiète ouais. Vous avez réussi à prendre vos classes ou pas du tout Non on est ah pas alors. allé encore. On va les prendre mais faut que tu nous les garder. Dis-moi quand on y aller que je puisse. J'y euh, vais, j'y vais, j'y vais là. là. Je suis en bizarre fixe moi. J'y vais, j'y vais, t'es prêt Ouais c'est bon. Ça décale pas de mon côté, les gars. Ah, j'ai pas pris la. J'ai pas pris la PPSH, me tant pis. On oh, n'oublie pas, il y avait un mec dans le bâtiment, il a taillé. Vas-y, j'arrive, les gars, pour rendre mes classes aussi. Tu pris fantôme hein. Tout le monde a fantôme hein là Oui. Prenez la cible, les gars, que vous avez à côté de vous. Ouais, ouais, monté, monté je prends la ligne au cas où il tire dessus. On est pas bien là d'aller traverser ça. Alors la prime Ouais, oh, attends, elle a honteur. Chut. J'ai une autoréa, oh, j'ai ramassé le tracker. Les gars, Louis ah. CM. T'as tué un de son équipe ou pas Non, non, non. Là, ils vont jouer de leur vie, gros. Ouais c'est possible Ah c'est la dernière game, il va la suivre aussi Le truc c'est que j'ai aucune info gros Tu sais j'ai un... Non, on va prendre la, la tiro les gars pour les push On prend la tiro pour les push ou lui qu'on se skiffé ou pas uh, No regret hein j'ai envie de dire C'est la... Des... la dernière game j'ai envie de dire no regret Vas-y bah go hein. oui, Je la prenne en premier Attends, attends, attends, tu la prends trop tôt là. T'inquiète. T'as personne sur la broche, je le coup. Je contrôle le top. T'as peu C'est vous, la para Non. Ok, ok, ça apparaît en bas. Vas-y, go, on les rush, les gars. Ok, on a pris allez, une frappe. 1... Ah, mais là, ça va à 2, ça se trouve, ils sont 3, c'est trop tendu. Vas-y, je descends. Ok, y'en ont... y en a un qui a sauté, regardez. Si on, la, la prime est plus là, on claire quand même en, en dessous vrai. de nous. Ouais enfin, c'est trop mieux. open. Ils se font tirer dessus non Comment ils jouent gros Mais s'ils ils jouent comme ça, c'est qu'ils sont pas trop en vie. Regarde, il est là là, il part. Ici ouais, touché. Dommage. On va les gars Vas-y, vas-y, on peut se faire kiffer. Mais là on avait une ouais. bonne pause pour la... Ouais bon, on La game bon. quoi scold, pas avez... solo il recule encore plus loin il y a une frappe attention oh, il va prendre l'avion il va prendre l'avion c'est son plan prenez la ligne sur l'avion mmh, je vois rien allez il va péter il devait qu'il qui t'aille On l'allume sa race Ma shield à terre nice nice GG Fils je suis seul le, les gars je pas finir ouais, j'ai plus de balles je recharge les gars, je l'ai pas Vas-y, on va Il s'est relevé? Il s'est remis une plaque? Vas-y, gardez, oh. si. gardez la légère, si. Putain mon dieu! Eh ben, Robocop lui, hein, un. c'est un ça, un Ils veulent pas ouais. me le donner le kill, bordel hein! Ça me tirait de la montagne derrière, venez on se pose! Les claquez un drone, claquez un drone! Je suis trop loin, je suis trop loin! Partez, je vous la thune pour le drone! Tiens, il y a une auto-RA, venez ici! Oh, elle a disparu! What the fuck, gros! Ouais, parce qu'il a ouvert tout à l'heure. Vas-y, claque-le! Attends, je oh, crois. Gros, prendre cette. Ça atterrit là! On est bien dans la toit. Toi ah. rien, gros, mon cheveu il charge même pas. Hein. Y'a moins pour, pour monter sur ce tour plus rapidement que prévu. Y a une Chiro ouais. ici là. A mon étage, j'ai une Chiro. Je pense qu'il faut pas qu'on soit tous là-haut. Moi je vais y monter avec le snipe, je suis obligé. Mmh, ouais, ouais. Ouais, mais il faut pas être trop séparé non plus, ça nous pêche en ballon. Ouais, bah va avec nous, au moi je reste en bas là. J'ai une Autoria, moi si je donne, je peux Allez, me rester. Je reste, je reste main tour. Camion je Vois personne derrière le camion. Je garde mes balles. Moi j'ai plus de balles. Ouais, c'est ça que J'en euh, tout. Attends, y'a un loadout tu... à acheter. Y'a un loadout, oh, ça redrop. Y'a yeah. a Lucem qui redrop là. Où ça Touché. Tu veux enfiler les bulles Ouais, tiens. Merci. Les gars, ils vont devoir push. Les de gars, de on de se focus même. sur eux. Ils vont devoir push. Regardez, ici c'est pas zone. C'est à dire soit ils passent à gauche, soit ils passent front de nous. Tes infos c'est pour Didier frérot Ouais ouais, je prends la vue, je prends la vue Nice, info C'est Yann, là. J'ai pas pu le confirmer, là-bas Il est knock Les gars, tu sais qu'ils sont que deux, ils ont l'hélico En vrai il y a un move à faire les gars, venez venez venez venez. Tu veux pas clair les mecs derrière nous là déjà Ils sont pas en zone Ouais, t'as raison, t'as raison Excuse-moi, je me suis refaire T'as raison Ça reprend l'hélico Non, Ça a repris un avion, je sais pas si c'est lui C'est peut-être lui gros, mais J'ai pas vu, ils étaient combien de passagers qui c'est qui a tiré au snipe là Pas ben moi. peut-être eux hein, qui refait un mauvais hélico, enfin un avion. Il y a un camion ouais, c'est eux qui sont partis. Putain, ils cassent les couilles Il y a une team là-bas. gars sont mon point en plein sud, mais ils sont très très loin. Ouais, oh, ils sont dans la zone. Après si t'en knock un, uh, open shield Je pense que c'est derrière compris l'avion ouais Ouais, il y a fort moyen Mec Il est fou nice. quoi lui J'arrive ouais, pas à je le confirmer, confirme. aidez-moi Ouh, info ping Là Ça atterri A terre A terre sur mon point, je peux pas vais, le finir j'y Juste... vais, j'y vais Juste en dessous de toi ah, je sais pas si j'y vais, gros. Il a pas de tour. J'y vais, laisse le moi. Ça a à côté Louis. Ça a à... Ils vont nous nous eux, ils ont pas la zone. Je, je, je suis juste en haut, t'inquiète. Là, il arrive là. là. A ah, terre. Ouais, mort, mort, mort. Nice. nice. Équipe ouais. éliminée. Ouais, ouais mais c'est le euh, nice. chaud. Il y a peut-être une autre team encore, il tirait Il y a peut-être une autre team. Et après, je pense que quelqu'un a un masque à gaz pourra aller acheter une boîte de mun au shop ou pas euh, Moi, j'ai pas de masque à gaz, je Toi, tu pourras aller acheter une boîte de mun Ouais, je peux. J'y vais tout de suite. Euh, Envoyez votre argent, les gars. Ah, je Asse. te l'envoie par le top. Vous avez besoin de du mien aussi Non. non, non. J'y vais. Les gars, il tirait, donc ça se trouve, c'est pas le dernier en vie. Peut-être une sneaky. Ouais, sur surtout que c'est un hein. Et moi j'ai une team wipe. Hein. J vois, j vois Après, l'area, c'est peut-être le mec qui venait de drop, tu vois. Ah ouais, ouais, vrai. On a 5300. Et la zone est loin. Les gars, ouais. on va faire une rotation euh, comme, on fait, comme on a fait un FFA. Venez prendre okay. vos munitions. En bas. Ok. Je Les gars. Chill. Ouais. Laissez-moi désolé, laissez-moi quelques secondes. Dis-toi que là c'est là où on va. On, on va contrôler ce camp. Mmh. Vas-y, je suis chaud de ouf. Qu'est-ce que t'en penses, Miss Ouais ouais, ouais c'est bon, c'est bon, vas-y. Allez les gars, comment FFA Vous êtes prêts Ouais. Euh, Moi ouais, je suis fort C'est qui ça, le fils de pute ça, qui ça. est monté <rire> Vas-y, vas-y, vas-y. Les gars, les gars, vous faites quoi Mais ah oui, derrière. mais oui, non, mais ah, bon. il, mais il a pris la place, gros. gros. Oh, j'ai chié sur ma. Tu t'es chié dessus là Ton ah pas, Didier. passe de l'autre côté, pourquoi Didier. T'as vu ce double jump, gros Attends, pourquoi il y a un ping jaune Du les ping. Restez, tu... les gars, restez, restez. Oh merde, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai sauté. On saute, on saute, Didier, viens. Allez go, on contrôle. Les on a une hauteur un peu miteuse. là où il y avait des points qui a été détecté par ton... Non, là, c'est la pire idée. C'est la pire idée. Je pense faut remonter, hein. Ouais, il faut monter plus haut. En fait, je me suis rendu compte qu'il n'était pas si On a là-dessus, tu veux pas une frappe, un truc Ouais, vas-y, on va, on va, on va, T'as assez, t'as assez, mais tu vois. Non, je... Bah non, je pas assez. Bah non, il manquait 100 balles. C'est 3500, OK. Ça a acheté un loadout, pas loin. On est en chasse à l'homme les gars j'ai compris j'arrive j'arrive ça me chauffe et on attend on fait gaffe derrière nous aussi on garde un peu partout les gars pas de naïf qu'est-ce que tu veux faire parce que là on est trop open et on stack venez, les là. gars venez venez on va se mettre là on va prendre ici les gars on va se mettre ici hop quand a... j'ai un trophy, cover, si cover nord-ouest cover partout on reste ici je on je, bouge je prends sud il est en contrebas, c'est ah, un tir au snack. C'est lui, c'est lui. Il y a un point en en face, ah, vous voulez essayer de les jouer Ils sont Là Dans Contact, contact. Stack. Down Faites gaffe, pas naïf, pas naïf, on se jette pas, on se jette pas pour le finir. Je mets une frappe. Je le vois pas. Il est parti en contrebas. On garde la position les gars. La, la pose est trop nulle, hein. on peut sortir partout là. Quelle pose Là où on était. Regarde derrière, vient de Reyes en contrebas. Non, elle est bien cette pose là. t'inquiète. Non, là, là, ouais, mais là où on est en haut. Ça tire depuis peu... cette maison, les gars, point bleu. Ça tire depuis cette maison avec un snipe. J'ai vu, je viens de le voir. Tu veux j'enlève mon point mmh, Je veux bien, s'il te plaît. Y'a y a un mec dans les airs ici. T'es prêt euh, Yann Les gars, camion, regardez. Enfin, C'est le qui je... rotait, celui qui vient de raise. T'es prêt ou pas oh, oh, Ouais, ouais j'en est prêt. Es prêt. Euh, tu vas pas tu garder, garté balle, garté balle, il l'a pas touché. Crac, l'autre, crac je, je vois pas où il est. Regardez le camion qui va rotate là. Je, je vais prendre les cachets il y a un je... mec qui monte. Euh... Point rouge ici, point rouge ici, bas montagne. Ah. T'as pas de raison que quelqu'un monte. Ici, ici en a sous vous êtes royal. Ok, les gars. bah je reviens, je fais confiance. Le truc, c'est qu'on a une petite visu de rat. Faut faire gaffe aussi, là, derrière, 340. Là où il y a mon ping. Là il y a mon ping, il y avait un mec. Pour rien. Eh super cette pose les gars. J'ai deux par au en fait hein, donc on... une kill. Ouais ouais. Tu joues paroles toi aussi la miss Euh non non, c'est stimulant. Hein. Okay. C'est droppé en bas, le drop. mec. On est, on est plein centre zone les gars, allez go la ouais, win. Bien. Plus on joue team play les gars. Quelqu'un a un trophy, un truc au cas où Non, rien. Hein. Moi ouais, j'avoue que je l'ai mis au cas où là, déjà là-haut. C'était malin de l'avoir mis là-haut. Alors ils ont acheté un colis là où il y a le camion. On peut non. essayer de pique. Hein. Pense, Rapido. Ouais, on essaie un petit pique. On essaie un petit pique rapide. Fais gaffe, ça retake pas vers la gauche. Crack le mec. Info ou crack Il est sur le sur le camion. Drag dedans, down dedans. On le finit On fini, vous voulez qu'on recule Là c'est un peu greedy les gars. Ouais, le ouais. Derrière ah nous ça ouais, back ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Une balle, une balle Derrière euh, Bing Mais gros à la manette. Et ça push à gauche, ça push à gauche Je m'espendai Cover Gardez des bonnes lignes Je suis là, je suis là, je suis là, je suis à la ligne Je vais devoir recharger Ils ont pris notre hauteur en fait J'ai la cover les gars, j'ai la cover Je recharge Rechargez votre merde les gars Est-ce que je peux on peut back sur toi Yann ou pas Rien dépasse, rien dépasse. Non, vous, vous reprenez le caillou à gauche. Oh les gars, on lâche pas notre position. Oh. Oh, on a montré notre position toute, toute, toute, tout, euh, toute la soirée. Ils sont barrés. Ouais, oh, tu m'étonnes. Tu vois, là, là je comprends pas ce move qu'ils font. Bah, bah ils, il agressent, pour... ils, prennent, ils agressent, en fait, triple ils agressent, triple, on a triple, triple para, double grenade, ils prennent pas de kill, c'est bon tu vois. Un kill drop à gauche là, j'ai pas pu le ping, il a drop trop vite. Quelqu'un tire, quelqu'un tire. Maison jaune, maison jaune, maison jaune, la même que tout à l'heure, Yann. Surtout ne me réanimez pas si je me fais knock. Ouais ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'as une auto de toute façon. C'est pour ça, that's why. T'es sûr qu'il est maison jaune Bah, moi j'ai entendu. Les gars, les gars, faut regarder, le top là. On se fasse pas back comme le mec et je regarde. Je fais ping depuis tout à l'heure. Oh, J'ai trop envie d'aller au Goulag, putain, pour faire un 5 sur 5. Mec, vas-y, je te filme mes nades. Fout-toi de nades. Mais non, mais je rigole, gros. je <rire> <Non>, déconne, vraiment. <rire> <primo. rire> tu crois vraiment que j'allais te filmer de nades pour que tu te foutes en l'air, fils de pute, va Il euh... y a des mecs, là, je mets le ping, ok Ok, c'est bon, pas de même. Euh, Parachute, ici, Yann. J'ai tiré à côté. Crac, crac, crac. J'arrête, j'arrête, tu recharges. Putain, fais ah, chier, chier merde Mais regarde, regarde, regarde, regarde le top. Elle est marrante cette position. Ouais, hein. elle est bien. Elle me Ça me donne envie chier, de faire gros, un pique-nique. Ça se fight euh, à, à l'armée, là. À la caserne. La moi, j'ai 115 balles. Les gars, Les gars, juste, euh, on, est, on est parfait. Ici, ici oh, on est trop bien. Free kill, free kill sur moi. Putain, dommage. Il est rentré à l'intérieur de se battre là. Je m'expose pas trop, je recule. Les gars, il y a un colis qui a drop ici sur nous. Il y a un colis qui a drop ici. Tiens, là juste Nikki, on peut... Euh... Je reping l'adversaire ici. Là les gars, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Il y a plein de monde qui re ressortent son goulag là. C'est la saison ou je sais pas quoi. Ici, derrière nous, derrière nous. C'est moi, bon, c'est moi. Bon. Vas-y, on focus derrière Confirme, je recule. J'ai plus de, de balles pour aider. J'en ai pas non plus. So 60 par terre, 60 par terre. Nice. Pour l'info derrière. Euh, okay, J'ai l'impression que, que ça va là. Fais gaffe. De gaffe de point, de derrière point bleu, de je suis pas sûr. pas sûr. Hein. T'es trop avancé, champ. T'es trop avancé. J'ai peur que ça nous prenne le top. Fais gaffe, faut, pas, faut essayer de pas trop se faire spawn. Ça si peut pas nous prendre 3, le top. Ça peut pas. Il y a peut-être des mecs en face là, fais gaffe peut-être des mecs en face, maison verte, tout ça. Eh bien, cette partie, il y est parti, les gars, bien. Là, là, les gars, souvenez-vous, sud-ouest, rien ne va bouger. C'est entre le nord et le sud-est que ça va arriver. Je crois qu'il y a un sniper dans le bâtiment là, dans le bâtiment en face, il y a un sniper, je crois. Je suis pas sûr. Miss, et tu, peux tu veux un ou deux chargeurs si J'ai a... rien, j'ai rien, gros, j'ai rien. Ok, ok. Je suis pas sûr, hein mais j'ai cru voir les gens. Là, Sur mon point, y'a un mec. Contre -bas. là faut secure le top, la zone push. Faut secure le top pour pas sur backstab. Puis après, on est bien. Les gars, laissez-moi prendre l'info pour vous. Okay. Okay, okay. J'ai une, autoré... une autoréa et je suis... je suis sniper. Ça, je vous mets. Vérifiez bien la droite. Putain, bah, ça, en ça, ça, sert rien. ça sert Y'a des mecs là, ça se bat ici dans ce bâtiment les gars. Ouais je vois. Au shop, y il y a moyen qu'il y ait un timing où ça essaye de se réveiller. On clear le bac. Oh, oui. Ça arrive, ça arrive, voilà. Je vous ai donné l'info. Prenez la ligne à deux. Allez prise, allez prise. Ils sont back, ils sont back. Ok. Tire à deux les gars, j'ai bien servi d'appât là. Pour rien. J'ai aucune info mmh. pour l'instant. Ma gauche, ma gauche Là ça là, arrive. là, là, là Oh non Doux, il je est tout compris. seul, il est tout seul mais sur la clé J'ai pas compris il pas où il était didier viens avec moi T'as pas réussi à arriver Non non je, je le voyais pas. Je le voyais pas je, voyais pas je le voyais pas, je le voyais pas Les gars, si vous faites un truc shop Vous avez assez pour après mais Il faut y aller genre maintenant Quel truc shop Où c'est un truc shop Là il y a un shop là, là. Mais c'est galère quoi bah, mais il faut... Viens Didier, viens avec moi Tu peux passer devant et me clear tout ce qui est au nord s'il te plaît on avance ensemble frérot. pas trop vite, pas trop vite, prends ton temps Là le contrebas Pas naïf Didier, pas naïf, pas naïf On, tire aussi au Frère, type, on a un tir au snipe les On est en zone mon Didier ici hein, on est bien ah Ouais là. ouais, ouais on est bien Je les gars juste sur la droite le gros rocher me fait peur T'as plus du tout de balles derrière je... Yann Zéro Désolé Didier, on peut. Euh... Mystique, là, euh... tu comprends bien que c'est un. Non, oh, t'inquiète, t'inquiète. Je vois en conséquence. Je crois, crois que ça tire 153, la, gros. La droite est complètement. Euh... Clear, la gauche, clear la gauche, clear la gauche, Didier. Ça sert à rien de faire un. Ça dire quoi par gauche En 150 Ouais, l'open. Ça reste au shop en face de vous ouais, ça reste, ouais. Ça veut dire que le mec il, est, il va être obligé d'avancer début de zone, peut-être sur vous, il va essayer de prendre la bouteille sur vous. Il est juste là, Yann. Mais mec, t'as pingué quoi là Dans le ciel, dans pingé... le ouais, ZF, en vrai, me... ouais, ciel. Il a pingé, ouais, mais Osef en vrai, Osef du ciel. Faites gaffe devant moi. Il a ouvert. Il il crac, désir. Garde tes balles, garde tes balles en vrai, essayer... t'auras plus de balles après. Tranquille Didier N'oublie pas Didier, y'a un mec qui camion, va essayer de faire. Camion qui, qui camion qui nous pêche qui Tranquille, tranquille, tranquille, juste avec les arbres on est tranquille Didier Tiens, on part avec mes gros. Y'a Nice Nice ça Il est plus à gauche, plus à gauche Laisse-moi Didier Tu l'as vu Didier, devant toi Terre. Nice Fini encore, encore un mort aussi. Nice, aussi Encore, encore toi, un 3e. mort aussi Encore un Encore un troisième J'ai plus de mort J'éclaire le truc, j'éclaire le truc. Les gars, 2v2v1. Deux deux deux deux deux Allez mon frère. Faut, faut prendre des muns mun pour tuer. J'ai plus de balles là. Vas-y, vas-y, va Allez, vas vas à gauche, va tout à gauche. Je contrôle le bas. On leur monte frérot, on leur fait une démo. Allez on go. Magyra, gros. Prends ça, armaguerra gros, prends sa armaguerra. Nord-ouest, nord-ouest, okay, nord le nord-ouest contre bas. J'ai plus de plaques mon frère. Tiens, tiens, tiens. Il y en a 4. 2 derrière toi. Les plaques, les, vous avez viens avec moi Didi, viens avec moi, on passe plus vers la gauche. Eh les gars, suis... 2v1v1, 2v1v1. On prend cette position frérot. J'ai pas de stuff, j'ai qu'une syntex. Viens, on peut s'avancer là, Mickey. on peut s'avancer là. Viens Didi. avec toi. T'avances pas trop. Malin, malin mon pote, malin. Le camion il est en feu et je, je sens qu'il y a un mec derrière. Qu'est-ce que je fais J'ai nade les okay, gars, voilà. Je m'en occupe. C'est le gars à votre gauche au cas où, les gars. C'est quoi, il Je prends la gauche, ok C'est Jam. C'est Trop bien. Il se bat, c'est le dernier. Oui get... Allez, on y dit oh Allez oh c'est oh oh ça oh qu'on veut. Bravo, les gars. Oh. Oh, c'est de la merde, y a pas de niveau dans ce tournoi. Merci beaucoup. Incroyable. C'est chouette. Ouais, pas. Plus cher, voilà, je vois yeah. bien. Le meilleur, meilleur français en tournoi. Let's go. Let's go. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Ah, oh, ça fait plaisir une game comme ça. Qu'est-ce qu'il faut deux. Ouais, ça nous, oh, nous bien dans le... ça nous met bien dans le. Ça nous met bien dans le. Ça nous met bien dans le classement les gars. Hey, Let's go. go. On a gratté des sous là les gars. Non, c'est sûr même. GG ouais. bien joué les copains, je suis content. En fait, j'suis mort, en vrai, pas à, euh, euh, à droite, Et... Dernière game top 1, voilà, voilà. Wow. voilà. Wow.